Salut les rôlistes et bienvenue dans ce deuxième épisode de RPG A Day 2018. Aujourd'hui c'est qu'est-ce que je regarde en premier dans un jeu de rôle, qu'est-ce que je cherche dans une partie. Euh, moi personnellement c'est le fun, ou au sens large. Euh, le fun dans, dans Vampire, ça passe par faire jouer mes joueurs avec la diablerie d'un côté, et la puissance qu'elle offre et l'interdiction à laquelle elle correspond. Euh, faire euh, faire jouer à vampire ça me permet de chercher le fun pour mes joueurs de voir à quel point ils sont puissants par rapport à des humains et ensuite de leur montrer qu'ils ne sont que des nouveaux-nés ou des acolytes par rapport à ce qu'ils sont peuvent être des anciens des mathusalem à 1%, le fun, c'est de jouer des criminels sans foi euh, ni loi, ou en tout cas avec un code moral à eux. Euh, des gros durs, qui, euh, dès qu'on les regarde de travers, vont casser la gueule. Exactement le genre de gens que je ne côtoie pas, que je ne suis pas, et c'est pour ça que c'est fun euh, dans ce jeu-là. Euh, donc le fun, voilà, À Pandragon, moi je trouve ça fun de gérer une maisonnée complète. Donc dans le jeu, ça dépend des jeux, mais... Il y a toujours un élément fun, et c'est ça que je recherche en premier euh, dans les jeux. Voilà, c'est tout pour la réponse numéro 2 à RPG Day 2018. Merci de m'avoir regardé, et à demain Ciao les Rolis